et pour la savoir où s'en est la demande de oui, Vous faites partie des ordinateurs, je veux dire. Oui. Le racisme est dans le temps. Non, il n'y a qu'un. Bonjour à tous. On commence les prises de parole. Merci d'être venu à la fête des 21 organisations qui a fait un, un, un, un, un rassemblement. Mais avant qu'on commence les prises de parole, on avait préparé un de pancarte, pancarte. pancarte. On nous accueillons. Une pancarte, ouvrez les frontières. Une petite pancarte, solidarité. Donc euh, autant que les gens qui sont autour de nous euh, comprennent un peu les messages qu'on veut faire passer. Donc il euh, y a Véronique qui est là qui a, qui a des pancartes. Prenez-les. Ça encombre un tout petit peu les mains, mais c'est pas insupportable. Et puis à la fin de la manifestation, vous les redéposerez là, on les ramènera chez nous. On a aussi euh, une banderole qui, euh, qui, qui dit accue « Accueillons dignement les Afghans ». C'est pareil, si vous êtes euh, deux ou trois à vouloir tenir cette banderole, ça permettra de faire passer clairement notre, euh, notre message. Et on en a une autre euh, assez gigantesque qui dit « Protégeons les humains, pas les frontières ». Il faudrait une bonne dizaine à la tenir, ça peut éventuellement être une photo de... de... vers les passages qui sont euh, de l'autre côté. rapide du rassemblement pour ceux qui nous observent de loin, et puis ensuite je laisserai la parole à, à ICMAT. Donc nous sommes rassemblés ici à la l'appel de 21 organisations iconaises et des militants pour la paix et les droits humains, nous, appelons à, nous appelions à un rassemblement en solidarité avec le peuple afghan et pour le devoir d'accueil en France. Ce rassemblement s'effectue sur la base d'un communiqué national, nous exigeons l'ouverture de voies légales et effectives d'accès à la France pour la protection des afghanes et des afghans victimes de persécutions initié par plusieurs organisations dont la Ligue des Droits de l'Homme, la CIMAD, le GISTI, etc. Aujourd'hui nous sommes rassemblés à l'appel de 21 organisations euh, telles que la Ligue des Droits de l'Homme, RSM, le collectif Sénonais de soutien aux réfugiés et aux migrants, RESF, RASM, la CIMAD 89, Vivons Ensemble, Nous Toutes du Sénonnais, le MRAP Bourgogne, la FSU 89, la CGT 89, solidaire 89, le collectif citoyen du canton de Torigny, l'Assemblée Populaire d'Auxerre, les Amis de l'Humanité, Ensemble, le Parti Communiste, la France Insoumise, le Parti Socialiste, Europe Écologie et GRS. Bonsoir, Messieurs, Dames. Bonsoir. Bonsoir. Euh, nous sommes très contents aujourd'hui que vous êtes euh, à côté de nous aujourd'hui, pour protéger l'Humanité. Les les, tous les avant, vous remercier vraiment. Nous sommes vraiment contents que vous êtes là. Merci beaucoup. Et le vôtre, aujourd'hui, si euh, on... Situation très bizarre, très dommage en Afghanistan, quand vous voulez qu'on vous voit en télé, là là, là c'est vraiment compliqué maintenant. Donc euh, le point c'est ça que tout le monde il arrête de dit, dire quelque chose en taliban, en terroriste, en, en notre euh, en pied comme concurrent et Pakistan, parce qu'ils ont toujours supporté la terroriste, Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui ici, nous sommes très contents pour protéger, protéger la humanité. Voilà, Et l'Afghanistan ne pas les talibans, nous, nous avons une bonne armée, nous sommes islamiques, donc euh, voilà, nous n'avisons pas visons, euh, les talibans que tuer les afghans, s'il vous plaît arrêtez de tuer les afghans. Et tout le monde, tout le monde n'arrive pas à dire quelque chose, s'il vous plaît, acceptez pas le gouvernement des talibans, parce que si c'est pas un gouvernement, c'est juste pour tuer les, les, les afghans. Pour tuer les écoles, pour démouler les écoles, les les, les, les collègues, c'est tout ça. Voilà. Stop killing Afghan! Stop killing Afghan! Stop killing Afghan! Stop Afghan! lives matter! Afghan lives matter! Afghan lives matter! Pakistan terrorists! Pakistan terrorists! Iran terrorists! Iran, terrorist. Iran terrorist. Américains, tu nous restes Américains, tu nous restes Solidarité Avec les enfants Sous-sous-sous Solidarité Avec les enfants le le Sous-sous-sous Solidarité Avec les enfants sous sous sous le sujet et je crois que tu as résumé parfaitement la situation. Tu la connais. Euh, situation d'urgence et cette honte qu'on a un peu tous, à la fois d'être français, de voir que on n'est pas capable d'accueillir euh, des, des familles, comme tu l'as dit, qui sont en souffrance, qui, qui risquent la mort tous les jours, et, et qui, sont, euh, qui, qui, qui font partie de l'humanité, et que, comme tu l'as si bien dit, la France est un pays très riche, et on a les moyens d'accueillir les Afghans, et bien sûr les autres, aujourd'hui on est là pour les Afghans, mais tu l'as déjà dénoncé, et, et quand on voit les banderoles, effectivement, accueillir dignement et, et les Afghans, c'est à les accueillir, mais aussi dignement, et c'est vrai que tu l'as déjà dénoncé dans des prises de parole précédentes, l'accueil en France n'est pas digne du pays des droits de l'Homme. Elle n'est pas digne de ces euh, trois mots, et tous les jours c'est vrai que ces trois mots, et on est là aussi pour les défendre, la liberté, l'égalité, et aujourd'hui plus que jamais la fraternité. Donc merci à toutes les personnes qui sont là. Euh, je, je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas s'exprimer parce que parler derrière toi, Erwan, et ce que tu as dit, je pense qu'après on est tous d'accord sur... Euh, les valeurs de solidarité, de partage et d'accueil qu'on doit à ces pays et à ces gens. Merci à toi et à tous les acteurs. Un mot très rapide, c'est un témoignage, c'est un témoignage d'un afghan, il y a deux ans, c'était en plein hiver, il avait une toute petite veste sur lui. Je lui dis « mais tu dois avoir froid ». Il me dit « mais non, j'ai pas froid ». Il me dit « tu sais, on est passé par la Serbie, il y avait la neige, on était deux afghans, et mon ami, il est tombé parce qu'il était fatigué, mais il ne s'est jamais relevé. Il ne s'est jamais relevé. Alors ça, je n'ai pas froid. C'est un témoignage pour dire que l'exigence d'une le voie légale pour venir en Europe est fondamentale. On ne se rend pas compte de ce que ça veut dire que de ne pas organiser le voyage. Ça veut dire qu'il y a des tas d'hommes qui meurent. Alors pourquoi les hommes Parce que les hommes viennent, parce que c'est un voyage difficile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah mais comment ça se fait On voit que des hommes. »« Ben oui, c'est dur, on risque de laisser sa peau. » Et pour les coups, les hommes arrivent, et dès qu'ils ont leur papiers ils demandent, et ils font tout pour que leurs et leurs enfants et leurs familles les rejoignent. Donc c'est un tout petit témoignage qui m'avait marqué quand même. Et pour que les gens sachent qu'est-ce que ça veut dire, les voies légales. Alors moi je vais prendre la parole au nom de la CGT. En direct sur les chaînes Info, nous avons vu en seulement quelques heures l'Afghanistan retombait à nouveau aux mains des talibans. Une tragédie sans fin pour la population qui paie le prix des impérialismes militaires et économiques des États-Unis et de ses alliés. En suivant les Américains, les gouvernements français ont leur part de responsabilité dans ce fiasco. Les images impressionnantes de la foule apeurée tentant de fuir à l'aéroport de Kaboul ne sont que la partie émergée de la terreur qui s'abat sur la population. Combien de femmes sont déjà redevenues des fantômes pour essayer d'être invisibles et d'échapper aux talibans La musique s'est tue, les jouets et les livres sont brûlés. La vie déjà plus que difficile redevient de la survie. Face à cela, certains espéraient que la France, pays des droits de l'homme, fasse entendre sa voix solidaire et humaniste. Au lieu de cela, le leitmotiv de l'intervention d'Emmanuel Macron a été que la France et l'Europe anticipent et se préparent face à des flux migratoires irréguliers importants. Je cite bien sûr Emmanuel Macron. Alors que dans le même temps, le Royaume-Uni a fait savoir qu'il accueillerait tous ceux qui demanderaient être accueillis, même sans passeport. L'Espagne a construit en quatre jours un camp pour accueillir des familles afghanes. Macron persiste donc avec sa rhétorique d'extrême droite à quelques mois des élections présidentielles, affichant ainsi sa volonté de ratisser un maximum de voix sur sa droite. Il y aurait donc des bons et des mauvais migrants. Sa police chasse depuis longtemps les migrants afghans, lacère leurs tentes et jette leurs affaires à Calais comme à Paris. Nul doute que les propos du président de la République vont être pris comme un par certains. En opposition totale à ce discours d'extrême droite, et fidèle à ses valeurs internationalistes, la CGT demande que la France redevienne une terre d'asile. Retrouvant ainsi une part de son humanité perdue depuis plusieurs années dans sa gestion désastreuse des réfugiés, notre pays doit accueillir dignement toutes celles et ceux qui en feront la demande sans aucune distinction. Les familles doivent pouvoir être réunies vu que des réfugiés sont déjà installés dans des pays européens. Il est donc hors de question d'imposer un pays d'exil en fonction du code de quota ou autre calcul. Mais il ne faut pas oublier que tout quitter est loin d'être facile et qu'ils sont nombreux à fuir dans les pays frontaliers dans l'espoir de revenir un jour sur leur terre. Il nous faudra donc aussi aider à organiser l'accueil de ces réfugiés avec les pays qui les reçoivent. En Afghanistan, comme ailleurs, Seule l'émancipation humaine et sociale des peuples nous permettra de vivre dans le monde auquel nous aspirons, un monde libéré du capitalisme et des fanatismes religieux et politiques. Notre solidarité doit être à la hauteur des enjeux. Merci. Pour le Parti communiste, je ne vais pas rappeler tout ce qui a été dit à la fois par Erwan et par les personnes qui ont pris la parole ensuite. Simplement ce que je voudrais rappeler c'est que cette situation conflictuelle, grave, inhumaine que nous connaissons, elle date de 50 ans. Depuis 50 ans, en effet, fait, ce pays est victime des interventions des États-Unis, de certains pays européens et des pays limitrophes. Et ce sont ces pays-là qui maintenant ont du mal à accepter le résultat de leur politique. Je rappelle aussi que les États-Unis, en particulier, ont financé ces mouvements depuis longtemps et je crois que leur responsabilité est énorme dans la situation actuelle. Ils essayent de s'en sortir du mieux possible, certes, mais ils vont laisser sur le carreau un certain nombre quand je dis un certain nombre des milliers et des milliers de personnes qui vont souffrir, qui vont mourir, qui vont connaître l'exil et souvent un chemin particulièrement dramatique pour aller vers des pays qui pourront les accueillir ou qui accepteront de les accueillir. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'actuellement l'Union européenne fait mine de venir au secours des Afghans. Mais rappelez-vous, avec les Syriens, elle a préféré payer la Turquie plutôt que d'accepter un grand nombre de Syriens en dehors de l'Allemagne. Et le discours de Macron concernant l'immigration est prévoyant de discuter avec euh, les pays limitrophes que l'on connaît bien. Il s'agit notamment de l'Iran et de, du Pakistan qui sont particulièrement démocratiques et respectueux des droits humains et en particulier de ceux des femmes. Eh bien, on voit un petit peu dans quelle situation on, Macron veut mettre les réfugiés euh, afghans. Je voudrais dire aussi qu'en France, pour nous, il n'est pas question de trier les réfugiés. Il faut tous les accepter. Faire en sorte déjà que tous les Afghans qui sont en France, qui n'ont pas eu leur situation de régularisé, eh bien qu'ils soient régularisés avec un titre de séjour. Que tous ceux qui veulent faire venir leur famille en danger puissent le faire. Enfin, que tous ceux qui viennent puissent le faire légalement dans des couloirs qui pourraient être mis en place par exemple par l'ONU, et par la Commission des droits de l'homme de l'ONU, en liaison bien sûr avec le comité des droits, des droits humains. Donc pour nous, en France, il y a déjà aussi un certain nombre d'élus, certes communistes, mais aussi d'autres partis, notamment de gauche, qui sont prêts, qu'ils le disent, à accueillir un certain nombre de familles. Faisons en sorte que ce mouvement se développe, et voyons aussi dans Lyon, on ne pourrait pas avoir des élus qui prennent position pour accueillir des réfugiés afghans. Voilà ce que je voulais dire. Mon anglais est très approximatif, mais en gros euh, il voudrait dire au monde entier que les talibans, c'est euh, des terroristes, c'est comme une maladie, c'est comme le cancer et qu'il faut les éradiquer parce que c'est un mal pour le monde entier. Uh, then I want to say that uh, they are uh, in Afghanistan. They have Americans' weapons. They have everything now, and they are uh, deciding and starting to killing Afghans systematically. Uh, they know what are they, what they doing, and if we let them. Donc en Afghanistan, les talibans ont des armes américaines et avec, ils vont tuer des afghans, ils savent très bien ce qu'ils font et si on les laisse faire, ce sera comme un génocide de en devoir d'accueil et ce devoir de solidarité pour pouvoir accueillir les réfugiés afghans qui fuient le régime qui est en train de se mettre en place. Donc, on, on s'est dit que dans Lyon, ce serait important qu'il y ait aussi des élus, parce qu'il y en a, ça existe, qui puissent euh, se positionner en faveur de l'accueil des réfugiés afghans, euh, qui puissent proposer d'accueillir des familles de réfugiés, et qui puissent faire connaître publiquement euh, cet engagement, cette volonté, pour montrer à l'État euh, qu'il faut qu'il bouge et qu'il euh, ouvre de véritables voies légales d'accès à la France, puisqu'on peut, c'est possible, de les accueillir dignement, encore faut-il, euh, en avoir la volonté politique. Donc on propose euh, de lancer un appel aux maires, un appel aux maires de Lyon, un appel aux élus locaux. Euh, D'ailleurs, on a vu qu'il y en avait qui étaient présents aujourd'hui, donc euh, comme quoi il est possible de faire des choses. Euh, un appel qu on, qu on, que vous pourrez relayer aussi, euh, vous, euh, c'est-à-dire des citoyens, que vous pourrez aller euh, euh, proposer aux élus que vous connaissez, aux maires de votre ville ou de votre village. De, de leur demander, en tant que citoyens, de s'engager à accueillir des réfugiés afghans. Je vous lis l'appel qui va être envoyé sous la forme de courrier aux maires des principales villes de Lyon, mais aussi au conseil départemental et à d'autres élus locaux, et qu'on va vous inviter à relayer massivement. La situation dramatique en Afghanistan pousse des milliers de femmes et d'hommes et d'enfants à fuir le pays pour échapper à la violence aveugle et à l'obscurantisme. En France, les maires de plusieurs communes ont pris courageusement position en faveur de leur accueil. Strasbourg, Lille, Tours, Fontenay-sous-Bois, Gennevilliers, Grenoble. Dans Lyon, le maire de joigny s'est publiquement déclaré prêt à accueillir des réfugiés afghans dans sa commune. Au nom des valeurs de notre République, au nom de la tradition de terre d'asile de notre pays, nous lançons un appel aux maires et aux élus locaux de notre département pour que chaque commune, chaque territoire, se mobilise en faveur de l'accueil et de la protection des personnes en danger en proposant d'accueillir une ou plusieurs familles. Nous vous invitons à vous engager publiquement dans ce sens cela peut être sur les réseaux sociaux, par le biais d'un courrier au préfet ou au ministre des Affaires étrangères, ou encore via la presse locale. Cette démarche vous permettra de faire connaître au plus grand nombre votre engagement pour aider les personnes afghanes menacées de mort, de violence et de privation de liberté. Votre engagement pourra également susciter l'engagement d'autres élus et ainsi enclencher une dynamique locale pour que Lyon soit au rendez-vous de son histoire. Nous considérons qu'il est de le, du devoir des élus et des institutions de notre pays réputé pour ses principes humanistes de proposer aux personnes qui fuient un drame humanitaire et qui cherchent refuge en France, un accueil digne. Donc on va mettre en place une adresse mail où les maires auxquels on aura envoyé ce courrier vont pouvoir nous répondre pour pouvoir vraiment faire connaître leur engagement en ce sens. Et nous vous invitons, vous tous qui êtes présents aujourd'hui ceux qui passent aussi et qui nous regardent, de nous laisser vos coordonnées, votre adresse mail votre numéro de téléphone, la ville ou le village dont vous venez, euh, en, donc laissez vos coordonnées vers euh, Véronique Piela qui, qui a la pochette verte euh, pour qu'on puisse vous envoyer demain ou au pire après-demain euh, le modèle type de ce courrier que vous pourrez envoyer euh, à votre mairie euh, et, euh, et, à, et aux élus que, que vous connaissez. L'idée c'est d'avoir un nombre suffisant euh, de maires, d'élus de, qui souhaitent se mobiliser pour pouvoir derrière. Euh, demander euh, une audience au préfet, montrer euh, aux, aux instances de l'État euh, qu'il y a des maires qui sont capables euh, d'accueillir euh, ici dans Lyon. Donc soyons euh, dignes de notre tradition solidaire, soyons dignes de ce moment euh, historique que, que nous ne devons pas rater. Et euh, voilà, solidarité avec euh, toutes les familles afghanes, avec les Afghans qui sont aussi euh, ici en France. Et euh, il est possible d'agir, alors faisons-le concrètement. Thank you.